Mais what J'étais un bouclier, wesh. Mais what T'es vivant, hein L'eau au sol, comment il est venu jusqu'à moi Je sais pas, mais ils m'ont tué, oui. <rire> T'es vivant, hein Je sais pas, mais ils m'ont tué. <rire> pardonnez ta question. Euh, J'ai répondu. Oh, tu m'as tué Bah oui, ils m'ont tué.